Il y a eu le film Demain qui a été montré au cinéma et très vite après Waterloo en transition s'est créé sur les bases des OFA, qui préexistait et qui a été lancé par le Centre culturel de Waterloo. Et très vite c'est vrai ça s'est enclenché avec je crois que le moteur quand même assez puissant était la WUCO et les potagers collectifs donc vraiment autour de l'alimentation durable. La plupart des choses ont continué, donc évidemment, là vous cope. et Je trouvais ça remarquable, l'engagement de ces cellules pour l'organisation de l'hygiène et tout ça. On fait un travail fabuleux. J'étais assez ébahie, en fait, de se dire, mais en fait, les consignes sont encore mieux organisées de manière citoyenne que des professionnels. Avant, il y avait des gens qui venaient juste pour des courses d'appoint et qui viennent maintenant faire leurs courses complètes. Le nombre de coopérateurs a vraiment augmenté, donc on a facile 7 nouvelles personnes par mois. J'ai l'impression que. Euh, les gens ont pris conscience de quelque chose et qu'ils ont pris conscience que ce n'était pas compliqué et que pourquoi pas continuer comme ils l'ont fait quoi. Pour la, la création de la WUCO, ben on s'est inspiré de la grande épicerie à Bruxelles qui est la BISCOPE. Et maintenant, il ben, y a des, des nouveaux projets qui voudraient rentrer en contact avec nous pour avoir des informations et savoir comment faire, comment diriger. Donc ce qui est bien dans, dans cette histoire-là, c'est le partage de connaissances. Moi, bon, j'ai une toute petite famille, presque personne, mais ma famille s'est élargie considérablement, en rentrant dans le potager collectif, l'épicerie, le zéro déchet. Je... Vu ce sentiment de, de faire partie d'une famille, il y a de la solidarité qui s'est créée entre pas mal de gens. Solidarité qui a fait du bien, donc des gens comptaient apporter des courses à d'autres, euh, qui ont fait des masques pour les autres. Il y a aussi une petite économie circulaire, je trouve, qui s'est créée en soutien aux petits artisans, aux petits maraîchers. Ça permet euh, de voir un avenir moins sombre, d'une part, parce qu'on on se sent relié aux autres, et, et d'autre part, parce qu'on on sent qu'on n'est pas tout seul à vouloir un monde meilleur et à mettre des choses en place pour. Et ça donne envie de s'investir encore plus et de ne pas baisser les bras. Équaterland en transition, quelque part, on met en place à toute petite échelle une sorte de phénomène de résilience. Et euh, cette résilience-là permet justement de, de, de faire face à ce type de crise et de situation. Donc si chacun fait ça, on peut construire des phénomènes de résilience à plus grande échelle. Ah, c'est une réponse à la construction d'un monde futur. C'est tout à fait réaliste, très crédible. Je trouve que c'est essentiel de développer d'autres d'autres pôles qui nous permettent de se dire tiens, une autre, un autre type de société est, est possible et pas seulement axé sur l'économie à tout prix. quoi La commune se rend compte que finalement euh, elle doit faire avec nous, c'est pas le petit machin elle se rend compte qu'au bout de trois ans on est toujours là et il y a quelque chose qui se développe sur le côté et ça va continuer.